L'idéal pour monter les mailles serait que vous ayez en plus des petits marqueurs, donc soit comme ceci que vous fabriquez vous-même avec un petit fil coton contrastant, soit des marqueurs du commerce. On va les poser au fur et à mesure du montage et on les retirera dès le premier rang tricoté. Pour monter les mailles, on va garder ce qu'on appelle du fil perdu. Donc Il va nous falloir à la fois du fil pour monter les mailles, mais moi je garde aussi du fil pour faire la couture. Euh, si je garde du fil perdu d'avance pour faire la couture, c'est simplement parce que ça m'évitera de rajouter un fil pour faire cette fameuse couture sur le côté, et d'avoir euh, encore des fils à rentrer à la fin de l'ouvrage. Alors voilà ce que je fais. Ici par exemple, je veux monter les mailles qui sont nécessaires pour un, un tuto que je fais d'ailleurs, euh, pour 47 cm. Donc je prévois déjà 3 fois 47 cm. Donc soit vous le faites à vue de nez, 1, 2, soit vous pouvez éventuellement moi j'ai une table basse là où je tricote j'ai fait des petites marques très discrètes et je pose le fil dessus et puis j'arrive à mesurer à peu près correctement donc trois fois la largeur pour monter les mailles et je vais faire deux fois la hauteur à coudre comme ça ça me fera du fil d'avance donc la 42 et 2 une fois que j'ai réservé mon fil perdu je vais faire un nœud coulant alors un nœud coulant c'est un nœud qu'on peut défaire voilà, comme ceci, ça fait une petite boucle. Si je tire dessus, elle se défait. Comme ceci, je le rentre à l'intérieur et ça me fait une boucle. Je prends mon aiguille et je rentre l'aiguille dans cette boucle. Donc ça me fait déjà une maille. Alors je vais placer le fil perdu d'un côté. Voilà, donc ma belle longueur de fil perdu ici. Et le fil qui mène à la pelote de l'autre. Et je me positionne comme ça. Je saisis les deux brins un autour de ce doigt et un autour de pouce. Je recommence comme ça et je bascule. Ensuite, je viens passer l'aiguille dans la boucle du pouce et avec l'autre fil. Je tire, ça me fait une deuxième maille. Donc faut pas oublier de compter la première avec le nœud coulant, 1 2. Je recommence. Je bascule. Je passe maille quatrième maille alors j'essaye de pas trop trop tirer enfin de pas trop serrer plus exactement euh, bah, parce qu'après le premier rang est pas forcément très facile à faire donc là j'en suis à 2 4 6 et 1 7 je vais refaire le mouvement 8 9 et 10 et alors j'ai l'habitude moi de mettre un, peu, un petit marqueur toutes les 10 mailles alors la raison elle est toute bête c'est que je pense que vous serez interrompu pendant le montage de vos mailles surtout si vous en avez 150 à monter de cette façon vous savez que chaque marqueur que vous posez ça veut dire que vous avez monté 10 mailles et vous n'aurez que les quelques dernières mailles à recompter pour savoir où, où vous en êtes pardon donc je pose le marqueur mais je vérifie quand même 2 4 6 8 10 je mets mon marqueur. Ce marqueur-là ne restera pas. On l'enlèvera dès le premier rang de tricoté. Je reprends. Je bascule et je recompte. 1, 2, 3, 4. Alors j'ai choisi cette méthode parce que je trouve qu'elle fait une finition qui est vraiment vraiment bien. Elle est plus difficile euh, que la méthode toute simple où je me rappelle plus, je crois qu'on faisait comme ça. Voilà, ça, là, comme ça. Voilà. Ça, c'est une autre méthode pour monter, euh, pour monter les mailles. Cette méthode-là, elle a un avantage. C'est que comme on monte les mailles avec le fil qui mène à la pelote, bah, du coup, on n'a pas besoin de prévoir de fil d'avance, à part un petit peu de fil perdu pour la couture. Mais bon, moi, je ne trouve pas ça. Euh... Ah ben, bah, j'ai fait une belle erreur. Non, ah non, j'ai cru que j'avais monté mes, mes mailles avec euh, le mauvais fil. Bon, alors j'en suis où 2, 4, 6 et 1, 7. Je reprends. 8 9 10 je contrôle 2 4 6 8 10 et je mets un autre marqueur il existe d'autres méthodes aussi pour monter les mailles notamment des montages extensibles euh, moi je les utilise pas du tout donc en fait j'ai pas euh, j'utilise que cette méthode là même pour des côtes parce que je le trouve tout à fait suffisant ce qu'on peut faire aussi parfois pour avoir un bas bien lâche c'est d'utiliser de grosses aiguilles pour monter les mailles quand je dis grosse c'est une taille ou deux au dessus de ce qu'il faudrait normalement et ensuite dès le premier entrée côté vous reprenez vos aiguilles normales ça peut vous faire un montage tout à fait euh, tout à fait extensible enfin pas extensible en tout cas souple 2 4 6 8 10 et la 12 donc du coup j'en ai fait en trop eh bien je viens simplement les faire tomber voilà, donc on va dire que j'en monte 3 de plus. 1, 2, 3. Et là, je, suis, je serai prête à tricoter. Donc ce que je fais, pour éviter de tricoter le rang suivant avec le fil perdu, ça m'est déjà arrivé, je l'enroule tout simplement, comme ceci. Un petit nœud et de cette façon je suis prête à tricoter Alors, il existe aussi une autre manière de monter les mailles mais que j'aime pas du tout bon par contre parfois je suis obligée de le faire notamment imaginant je suis en train de faire un pull tube et c'est le moment de monter les manches donc je vais venir monter une première fois je vais monter des mailles en début de rang, je vais tricoter mes rangs et encore monter des mailles pour la deuxième manche. Donc dans ce cas-là, là on imagine que j'ai toute une ribambelle de mailles que je suis en train de tricoter. Et alors, pour monter des mailles à la suite, je fais comme ceci. J'entoure. Donc là, je vais en monter juste quelques-unes. Je vais vous expliquer pourquoi j'aime pas cette façon de faire. Et alors, je suis obligée de procéder comme ça parce que je n'ai qu'un fil, celui avec lequel je tricote par définition. Donc voilà, là j'en ai monté quelques-unes, sauf que lorsque je vais tricoter les mailles que je viens de monter, vous allez voir, c'est vraiment pas très chouette. Donc déjà, c'est souvent un petit peu... on a l'impression que c'est un petit peu serré, et puis une fois qu'on tricote, ça devient au contraire très lâche. Et ça fait que quand il s'agit de faire la couture sous la manche, par exemple, pour le cas que, que j'envisageais, vous voyez la distance qu'il y a entre, entre les deux mailles ça vous donne quelque chose d'extrêmement lâche en dessous et quand il s'agit de faire la couture, et très honnêtement, c'est vraiment pas simple. Et je trouve que ça fait pas une jolie finition. Donc je suis en train d'étudier une façon de faire, parce que précisément je suis en train de préparer un tuto sur un pull euh, manche courte et qu'on fait euh, qu'on fait quasiment d'une pièce. Donc il faut faire des augmentations. Voilà. On se retrouve avec quelque chose de beaucoup trop large entre chaque maille. Bon, en plus j'ai un peu serré comme un âne, comme d'habitude. Donc cette technique-là, jusqu'à présent, je l'utilise quand je suis obligée, mais si j'arrive à trouver un autre système, évidemment, je n'hésiterai pas. Vous voyez, dessous, c'est quand même beaucoup moins bien tenu que quand on fait le montage avec deux fils, euh, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Parfois aussi, il faut monter les mailles souplement, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que le montage des mailles soit le moins serré possible. Donc évidemment, on a la possibilité de faire le montage habituel et de euh, tenter de tirer le moins possible sur le fil. Personnellement, j'y arrive quasiment jamais. Alors, il faudrait tirer à peine et puis passer tout de suite à la deuxième et tirer à peine. Il y a une autre solution toute simple, c'est d'utiliser des aiguilles plus grosses. Alors ce fil, là par exemple, il faut le tricoter normalement avec des aiguilles... Hop, où est-ce qu'elles sont Ah ben c'est ça. Normalement, il se tricote avec des aiguilles 4,5. Ça veut dire que pour le montage, a priori, si je fais des cotes, je vais faire un montage en 4, puisqu'on fait toujours les cotes une demi-taille en dessous de l'ouvrage lui-même. Et bien dans ce cas-là, ce qu'il faudrait, c'est utiliser au contraire des aiguilles beaucoup plus grosses que celles qui sont préconisées au départ, par exemple 5 ici, mais ça pourrait même être 5,5. ,5. Donc vous faites votre montage souple avec des aiguilles beaucoup plus grosses. Donc là je vais monter que 5 mailles. Voilà. Et par contre, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est d'utiliser les bonnes aiguilles dès le rang suivant. Parce que si vous continuez à tricoter avec les aiguilles, les grosses aiguilles que vous venez de prendre pour faire un montage relativement souple, et ben ça va fausser tous vos calculs. Et puis, ce n'est pas, pas avec ces aiguilles-là que vous étiez supposé tricoter. Donc. donc voilà. Et quand on tricote avec les bonnes aiguilles, donc par définition, nettement plus petites, on a un montage qui est relativement souple. Faire un montage souple avec des aiguilles plus grosses, ça signifie quand même que vous avez à votre disposition des aiguilles plus grosses, ce qui n'est pas forcément le cas. On va partir de l'hypothèse que vous n'avez à votre disposition que vos propres aiguilles, celles avec lesquelles vous souhaitez tricoter. Et bien dans ce cas-là, il existe une autre méthode qui consiste à utiliser deux aiguilles pour faire le montage. Donc vous glissez vos deux aiguilles en même temps, et vous venez faire votre montage tout à fait normalement. Alors là, c'est plus un montage souple, c'est carrément presque un montage lâche. Mais d'abord, ça peut vous dépanner, comme je vous le disais, si vous n'avez pas d'autre paire d'aiguilles. Et puis parfois, ça peut s'avérer vraiment euh, très bien. Donc ensuite, j'enlève la deuxième aiguille et je commence à tricoter normalement. Voilà, et on voit. Alors là, Du coup, c'est super facile à tricoter. Et ça, ça peut être intéressant sur un bas d'ouvrage où on ferait, par exemple, des côtes, mais on ne voudrait pas que les côtes viennent, par exemple, trop se resserrer sur le bas. On utiliserait un montage très lâche, comme celui-ci, parce que de cette façon, les côtes ne viendraient pas se rétrécir. Enfin, elles viendraient se rétrécir un petit peu, parce que par définition, les côtes viennent rétrécir l'ouvrage, mais en tout cas, pas complètement en bordure. En bordure, ça resterait relativement souple. Bon, il y a sûrement des tas d'autres cas où il serait utile d'utiliser ce montage très lâche. Voilà. Bon, je ne sais pas si on le voit bien. Mais en bas, effectivement, on a carrément... Et puis des mailles, on les, voit, on les voit super bien, du coup. Ouais, ça peut être intéressant. C'est peut-être un truc que j'utiliserai à l'avenir. Je vais voir. Je vais tester un petit peu plus et faire aller au-delà que la simple théorie, comme je viens de faire ici. Je vais voir si ça peut avoir un, un intérêt supplémentaire. Enfin, en tout cas, si vous n'avez pas de grosses aiguilles pour faire un montage souple, utilisez donc vos deux aiguilles de départ.